Que les les extra et euh, j'ai le somme parce que vous voyez j'ai fait une vidéo de 40 minutes mais s'ils sont du jeu et il est trop fort ça te pète les oreilles et t'entends même pas la voix du gars qui parle là c'est de la merde du coup on va tout de suite lancer une partie j'ai extrêmement le somme parce que 45 minutes c'est quand même beaucoup euh, et déjà euh, voilà il y a un problème du coup euh, je... t'as trop la rage ouais T'as trop la rage. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Parce que oui, là, je dis mes problèmes. Mais bon, le problème, c'est que t'es pas abonné. Donc, abonne-toi, like, abonne-toi. Et euh, je crois que c'est bon. <rire> Après, il n'y a rien d'autre à dire. Enfin, abonne-toi, like. Euh... Oh, équilibrisme. Les gars, équilibrisme, il est trop nul, ce mode de jeu. J'ai envie de le prendre par les deux boules de fesses, vraiment. Et je fais... Attends, ah, comme ça. Ah, je sais pas si vous comprenez, mais en fait, vous voyez les gars. Ah oui, j'ai pas pris ma manette. Du coup, ouais les gars, ben bah, hein, sinon ça va moi. En fait. Des balles en soir 360 sans perdre. Ouais, non, mais je connais le mode de jeu. Bah oui. Ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. T'es bien enseigné toi. Es bien enseigné. Et c'est parti. Allez, allez, allez. Tu reviens pas. Merci marché. Ah, en bon, vrai, ils sont sympas les gens. Ouais non, il y a pas les balles. Non, il y a pas. Il y a pas. Il y a pas. Il y pas. Il y a pas. Y a pas. Non mais c'est pas grave les gars, si, de toute façon le jeu il est nul Je vous l'avais dit les gars, le jeu il est nul Tu, tu C'est claqué, pourquoi il supprime pas en plus bah, Au moins on peut le garder, comme ça on garde un peu de mode de jeu fall gaze Mais ça frérot dégagez moi ça, mais c'est de la merde S'il vous plaît Fall Gaze si vous êtes sympa, mais dégagez ce mode de jeu, il est nul Personne l'aime frérot, personne l'aime Personne ne l'aime ouais, Vous voyez les gars, moi j'ai une technique pour pousser les pour graber les... En plus, il y a du body block mais je vous l'avais dit, les gars, les gens, c'est le pire mode de jeu. En plus, frérot, je sais, je vais me qualifier. T'es mal, les gens, ils sont trop nuls. Allez, allez, attends, je vois si j'ai mon oh, micro. c'est bon, parce que sinon, euh... <rire> je devrais recommencer toute la vidéo, quand même, euh... déjà, une fois. Ouais, je, la boutique Fall elle a fait 77 vues. Ouais, je de deux Normalement, elle fait pas 77 vues. Une boutique Folgate, les gars. Euh... Ah oui, non, la vidéo je suis de la Folgate, Gate elle, elle fait 80 vues. Donc ça va. La... la vidéo qui prend plus de temps, elle la... comme une Oh, où oh, les boulots Ah oh, les gars, où oh, les boulets C'est la vidéo là où j'ai fait un world record. Ah oui, 41 secondes et 31 millisecondes. Enfin, euh, euh, ta gueule, voilà, ta gueule. Elle fait 31 vues le world record. Bon. Euh, je l'ai fait clavier souris. Je sais pas si manette ça va passer. Bon, allez, frérot, plus vite. Voilà, j'ai pas tout mon temps quand même. Et hop là, par contre, je connaissais pas, je connaissais pas le face ça, quand j'ai fait le truc. Bon, non, j'ai sauté. Quelle, quelle erreur! Quelle erreur! Quelle erreur! Quelle erreur! En vrai, je sais si je refais le truc. De euh, toute façon, je vais. Je vais... Mais. Oh mais mec, même avant frérot, je faisais des meilleurs Wardeggers. Oh, c'est ciao, Body Block, tu cher. Oh bah ouais, oh, bah, je suis quoi Mais je l'ai vu tomber frérot. Il est minime. Non Putain, c'est des chiens. Bah non, c'est pas des chiens. Faut... Non, mais frérot, non, vas-y, Fall Guys, tu casses les couilles, Mais frérot, mon Fall Guys, il est nul Il est... J'en ai marre, vous savez pourquoi j'aime plus Fall Guys Parce que les modes de jeu ils sont nuls Et parce qu'il y a trop de gens qui jouent au Fall Guys qui sont nuls Et frérot, euh, avant c'était mieux Ah Parce que déjà, avant Les gens ils étaient peut-être forts ou peut-être nuls On était tous dans les mêmes games Du coup, au moins ça, ça va Là maintenant, il y a que les forts qui sont avec les forts Et les noobs qui sont avec les noobs Et moi, comme par hasard, je suis avec les noobs Peut-être parce que j'ai pas joué à Fall Guys depuis plusieurs mois bah oui On est où là Je joue avec des noobs, je perds à chaque game parce que je prends des body bodyblocks parce qu'ils savent pas jouer. Ils savent pas sauter, ils savent pas plonger. Je me prends des bodyblocks de partout, ça casse des couilles. On se croirait en 2020, frérot, avec la pandémie. Bon, alors, prochain game, c'est quoi Moi, je suis bon. Bon, allez, là. C'est vachement long. Mais frérot Eh oh Eh oh Eh oh Eh oh Eh oh Eh oh Eh oh, eh oh T'es où, frérot Réponds Ah, voilà Oh piste folle putain piste folle Mais piste folle faudrait vraiment le retirer hein, Parce que tout le monde connaît les techniques avec les tutos Et les tutos ça devrait même pas exister Parce que avant ouais euh, Les premiers tutos tu les faisais c'est bon Personne les fait du coup tu gagnes du camp Du, camp, du temps au moins là il marche les tutos Les tutos de merde là les tutos Au moins ils marchent. Mais là frérot quand même abuse pas Dès qu'ils marche les tutos Et eh ben, on enlève les tutos et quand il marche pas on laisse les tutos comme par hasard On est où là Les gens ils vont tous sur les cerceaux dorés C'est what the fuck Moi je me qualifie à chaque game parce que je vais jamais dans les cerceaux dorés Du coup je suis tout le temps premier parce que les gens ils sont nuls Allez pas dans les cerceaux dorés les gars Ça sert à rien À part s'il y a personne genre ils spawnent au bout de la map Ok ok Genre là celui là bas il y, y a toute la map Ils vont aller là bas Alors que ça sert clairement à rien Ici pas la peine de le prendre Hop là hop là et de 1, un... pas de 2 par contre Hop là, oh, oh putain wesh Non ouais c'est bien ce que je pensais, il y a le truc automatique Bon lui il va jamais y arriver, il est un peu con Bah après c'est normal de toute façon Attends comment on fait déjà Ah oui je crois faux Attends on peut passer ou pas Non je sais pas De toute façon ça fait automatiquement Et Ici tu sauves. Mais non j'ai pas envie de m'accrocher Mais les gars faut le gars s'il vous plaît Bon, allez, hop là, là c'est free win, je pense. Oh non, putain, frérot, oh, j'ai pas de chance. Même pas de free win, frérot. Mmh. Téma, Théma Théma j'ai pas de chance. Au moins là, les gens ils vont pas sur les sarceaux dorés, ça va. Ça va, ça va. Ça va, en vrai, ça va. Bon, là, j'ai une calice du coup. Enfin, après, vu qu'il y a beaucoup de sarceaux dorés et que moi j'ai pas de chance, j'ai pas de chat du tout. Et eh ben, moi bon, en vrai, ça va, c'est bon. Hop là, calcé. Les gars qui tente de la jungle frérot. je suis refait Mais frérot, c'est la meilleure game de ma vie Mais en vrai je pense qu'il y aura ronde Ouais voilà fond des glaces En vrai fond des glaces c'est pas ouf parce que les gens ils sont vraiment nuls dans ce mode de jeu Bon bah j'ai pas eu le temps plus C'est pas grave C'est pas, pas grave Bon bah je sais pas si je vais top en facile Aucune idée Ouais y'a moyen je top en facile en vrai Non non non, non, non, non c'est sûr ça va me grave Non c'est sûr ça va péter toutes les plaques Donc je sais pas si je top en mais il faut y aller, se un truc symétrique, c'est pas au centre. là Bon lui, je sais pas que bon, il est con, il est tombé comme une merde. En vrai là, je suis dans le déniche, je, je, je suis dans le... Je sais pas quoi, mais je sais pas si je vais top 1 ou si je vais pas top 1. Après là, il y a eu un... Ouais, non. Ouais, ouais, je me dis Et En plus, c'est la deuxième vidéo que je dois faire. C'est la deuxième, Mais non, mais je vais pas rejoindre ton groupe, fils de pute. Je vais pas le rejoindre, t'as pas d'amis. Ok, bah, on m'envite pas. Bien, je savais les pendules, mais frérot, toujours un truc nul. allez s'y attendre. Bon, c'était soit le truc des chapeaux 360, je sais pas quoi, de tes mort. soit les pendules. Soit c'est trop simple, soit je me prends des grappes, des body blocks, et j'arrive pas à voir les checkpoints. Et là, je me qualifie pas ou j'arrive dernier. Mais pourquoi ça veut pas sauter Fall gaze, frérot, mais des fois ça veut pas. Putain, ça casse les couilles. Le pire, c'est que c'est même pas la première fois que ça m'arrive. T'es ma t'es ma frérot. Au moins là j'ai le checkpoint. Mais comment tu veux, je ré... comment tu veux je rattrape ces vous Après ça va, en vrai je me calife, mais j'aurai pas de bodyblock block. Hop là. Bon bah j'imagine ça va me grave. Hein. Là. Je mets bien. Ouais bon les gens ils sont trop cons. Pourquoi vous sautez, bande d'imbéciles. Mais pourquoi je meurs comme ça Mais ils sont trop cons les gens. Mais le pire c'est sûr je vais même pas me calif. Mais frérot, non, c'est pas, pas possible. Little po vide, frérot. Comment tu fais pour te qualifier, frérot ils, ont, ils trichent, frérot. C'est des cheaters. Comment tu veux Mais en même temps, tous les mecs qui se califent premier, c'est soit t'as un bon spawn, soit t'en as pas. Moi, je me califie toujours quand j'ai un bon spawn, frérot. Tiens par là. Ah, ah, califie pas. Frérot, je le grappe une fois. Je le grappe une fois. Je le grappe une fois. Je le grabe une fois il me grappe 15 fois. En plus, c'est même pas la première fois que ça m'arrive. Il Une fois, une grappe qu'un fois, toute la game, frérot, ça casse les couilles. Ok, je te grappe, t'es énervé, je t'ai même pas tué, frérot. Je t'ai mis un petit grap pour le plaisir, toi tu viens, tu me détruis ma game. Et le pire, c'est que les gars, ils se qualifient même pas après. Regarde, regarde, regarde, ils sont trop cons, mais... mais vous êtes trop cons, vous êtes trop cons, mais vous êtes trop cons. Non, bah je quitte la game, hein, je l'avais dit, je l'avais dit l'avais dit les gars je vais lancer une game. Hein. Je l'avais dit les gars. Bon les gars je vais la jouer la game. mais bon Pour vous je la joue la game parce que j'ai pas envie de une game nulle. une vidéo nulle. Frérot. Déjà lancer une vidéo elle était trop bien. Je m'amusais tout. En même temps je venais d'arriver sur Fall Guys. Là frérot ça fait deux heures mais ça veut pas dash en plus. Les gars, vous avez vu frérot, si j'étais pas con, si j'étais pas une merde, j'aurais, j'aurais dash, et ça veut pas dash. Regarde, regarde. Voilà, là ça dash, là ça dash, comme par hasard, là ça dash. Ah, oh, enfin je me qualifie putain. Sauf si je me prends en grave, je meurs ou j'arrive pas à plonger et je meurs. Oh, frérot, vous Croyez vraiment ça va passer. Ouais, non c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je pensais j'allais être tout seul, tranquille. Mais frérot, t'es mal à bascule, ils sont trop cons, les gens. Pourquoi vous sautez Pourquoi vous sautez J'y vais tout seul. Attends, attends, frérot. Voilà, ça c'est un de moins. Bon bah là, je pense à la va vapon. vas putain. Quand c'est eux, ça va. Bon allez. Oh non putain, je suis pas calé. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui, il reste nous une... <rire> c'est bon les gars, je quitte la game, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus les gars, j'en peux plus, j'en peux plus, c'est trop tard. J'en peux plus, c'est bon, moi j'arrête la vidéo les gars, je suis obligé, je fais une dernière game, j'arrête la vidéo, en plus elle est nulle. Elle est nulle les gars, la vidéo, elle est nulle. Normalement je devais faire une vidéo bien, une heure de vidéo pour rien. C'est bon les gars, je pense que j'arrête la vidéo, c'est bon, c'est bon, j'en peux plus. Bon bah les gars, ben moi les gars, ben, je vous dis ciao du coup dans une prochaine vidéo. Allez bye les refs.